Ben, bonjour famille, bonjour tout le monde, bonjour vraiment la Guadeloupe, bonjour la Caraïbe. Je dis bonjour à tout le monde, bonjour à cette nation, bonjour au peuple guadeloubéen, bonjour au peuple martiniquais, parce que nous sommes deux îles, mais nous sommes sœurs, frères. C'est vraiment l'alliance, l'alliance où Dieu nous appelle à cette alliance, l'alliance qui est l'unité. Je dis bonjour au pasteur Villan, bonjour au pasteur Bonjour au temps du réveil de la Martinique, qui fait un travail colossal, qui fait un travail vraiment dans l'unité. Et nous voulons vraiment prendre cet exemple. Je voudrais quand même appeler mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, que nous unissons et nous marchons, mais nous marchons ensemble. Parce qu'elle dit dans sa parole, plusieurs membres en un seul corps, et voici parfois, nous répétons la parole... Mais le corps en lui-même, est-ce qu'il veut suivre l'esprit Je reprends à vous dire, est-ce que le corps en lui-même veut-il suivre l'esprit Car l'esprit c'est lui qui en parle, c'est l'esprit c'est lui qui conduit, l'esprit c'est lui qui donne des ordres. Mais ne soyez point dans notre propre pensée. Car la chair, la chair qui dit non ou qui dit oui, mais l'esprit, c'est lui qui prend la décision. Et la chair contredit l'esprit. Et la chair, c'est le corps qui est là. Et le corps qui est là est conduit par l'esprit. Mais est-ce qu'en lui-même, il veut être conduit par le cet esprit Alléluia hmm. c'est ça on dit, les tout le temps. Je vous dis vraiment bonsoir. Bonsoir, sur d'Exagore. Mais bonsoir, monsieur, bonsoir. Il dit un soir et un matin. Un soir et un matin. Le péché est à votre porte, domine sur lui. Le péché est à notre porte, domine sur lui. Mais voici aussi comment il endurcit les cœurs. Il endurcit le cœur de femmes. Eh bien, aujourd'hui, voici beaucoup. Le cœur sont endurcis contre leur mère, contre leurs frères, contre leurs amis, contre leurs collègues de travail. Mais l'autre en face qui est affaibli, Et c'est là qu'il parle, c'est dans la faiblesse accomplie sa puissance. Ah ben c'est là que Dieu veut vraiment amener ses enfants à comprendre. Mamie, vous qui en faiblesse, sœur, vous qui en faiblesse, frère, vous qui en faiblesse, et au cas où est devant quoi que frère, changer, son cœur a changé. Cœur a changé et tu, vous ne comprenez pas. Mais c'est là, c'est là qu'il parle, faute de connaissance, mon peuple périt. L'endurcissement du cœur ne provient plus de Satan. L'endurcissement parce que Satan, j'ai longtemps, il détruit Satan. Ça fait autant où nous parlons de Satan dans les églises. Nous avons, vous avez déjà la victoire. Mais Dieu nous met à l'épreuve Comme dans le désert L'endurcissement du cœur Ramène à ce qu'il dit au désert Et comment cela Dieu appelle à ses enfants En face d'eux Il y a Goliath Le cœur en Dieu aussi Et comment il peut détruire à travers eux Goliath Comment Dieu vous donne cette force Car c'est sa droite qui se bat Et qui combat pour vous Mais si Dieu est pour vous qui sera contre vous? Pourquoi on peut rentrer en faiblesse à ça? Pourquoi on père? Où se trouve la foi? Où se trouve la foi? Dieu appelle à racheter le temps. Il dit allez prêcher la bonne parole, mais à racheter le temps. Et nous n'avons point de cette compassion. Pourquoi veux-tu détruire ton frère? Parce qu'aujourd'hui, voici. Parce qu'il a péché. Pourquoi vouloir détruire ton collègue de travail Pourquoi, en tant que directeur, tu veux détruire et retirer ce pain-là Mais le pain, fait par qui Le pain de la matérialisation de la main des hommes. Mais le pain, il te dit Je suis, c'est le Christ lui-même. Et mon Dieu est capable de bailler un pain qui accomplit Meillet. Et là, il enfin, une capacité de pardon. Le cœur en dit aussi, comment le cœur en dit aussi fait détruire les autres Comment le cœur en dit aussi nous tient emprisonnés Et comment le cœur en dit aussi nous tient dans la tourmente Mais Dieu appelle à dire, venez à moi, venez à moi, suivez mes serviteurs, suivez le leader, suivez celui que j'ai mis pour vous. Afin que nation que vous soyez sauvés. Nation Guadeloupe, afin que vous soyez sauvés. Nation Martinique, afin que vous soyez sauvés. Nation Dominique, afin que vous soyez sauvés. Nation Désirade, afin que vous soyez sauvés. Nation Les Saints, afin que vous soyez sauvés. Nation Galante. Et c'est là qu'on a senti, au foule la plante du pied de l'Éternel. Il renverse les forteresses. Il renverse les forteresses car Dieu c'est un Dieu tout puissant il foule les lions sous. il foule il marche sur les lions sur les aspics en foulant les lions sous, c'est pour vous permettre de vous frayer ce chemin mais ce chemin qui veut vous amener à vous délivrer de votre ennemi mais cet ennemi l'ennemi qui parle c'est l'ennemi de l'esprit mais cet esprit on ne le connaît pas on entend parler de lui c'est la puissance de l'air et c'est Dieu qui a toute cette puissance et qui a cette capacité de nous endurcer notre cœur. Et là, on va dire à cause de l'émission, non, c'est bon Dieu qui me donne le tout parce que ça arrive et moi. Ils ont des moyens puissants à Mais où se trouve notre conscience La conscience en lui-même. Nous ne sommes pas là pour faire des études de la théologie. Nous voulons connaître l'histoire. Mais nous voulons délivrer de cette captivité dans les mains de Pharaon. Et ce peuple Guadeloupe aujourd'hui qui se trouve dans une captivité. Est une captivité d'oppression parfois et qui crie justice mm -hmm. mais s'ils ont crié mon Dieu bon Dieu ben, on dit, parce que Jacques ou pas aujourd'hui Jean et victoire là et je Jean dis là ils ont sorti avant victoire hein. et une grande victoire parce qu'elles démontraient à travers tout ça qu'elle est vaccinée à travers toute oppression là ça c'était en production de mensonges lorsqu'à lit le livre de Daniel de Bigad où il était bien fait adorer statut là et trois mouns, pas Et ces trois-là, parce qu'ils ont tenu la foi, ils ah ben, faut besoin capables de sauver les autres. Ils ont capables de mener les autres en victoire certaine. Lorsque vous avez peur par la rue, lorsque vous avez des mouns qui défendent ces saïpanis, ils ah ben, là aussi, de ont suivi autres. Ils ont une capacité. Mais là, ils ont besoin suivre les serviteurs de Dieu. Suivez ce que Dieu dit, de suivre cela, c'est par là que vous allez rentrer dans cette délivrance. C'est par là que votre oppression sera libérée. Amen. Vous pouvez faire toutes les stratégies. Mm -hmm. Parce qu'il démontrait qu'à travers la chair qui a été corrompue, à travers la chair qui a été crucifiée, c'était la victoire sur le malin, c'était la victoire sur le ténèbre, c'était la victoire. Et comment Dieu nous amène à sa victoire contre-coeur endurci aussi. Mais s'il en aussi ton cœur, c'est pour te dire, c'est moi le seul, et c'est moi Dieu, le Dieu tout-puissant, Yahweh. Ah ben voilà, c'est là où Dieu a parlé. Les enfants d'Israël, lèvèrent leurs yeux, vas-y. Chapitre 10, et verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël leverent les yeux, et voici. « Les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépultes en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ?» Ils ont une grande frayeur, et qu'a-t-il Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Mais de l'autre côté, confusion là, ils ont attaqué Moïse, Continue.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 vous savez, où nous va lire, on va parler de l'Ancien Testament, d'accord, mais c'est le fondement et la base d'une récit. récit, et ce récit, c'est le récit de ta vie. Le récit de ta vie, et c'est là a éveillé conscience, c'est là qu a éveillé intelligence, c'est le récit et la base du fondement de ta vie. Qui ce monté Jacques a préparé Mais là, où il a à travers ça, c'est le résumé des pensées de l'éternel. Et quand vous prenez l'exemple de cela, et c'est là qu'a dit, il y a un peuple là, la nation d'Israël, le peuple d'Israël, qui avait peur, et qui ne voulait pas, et qui ne voulait pas suivre Moïse. Et il dit à Moïse, il voulait plus ou moins rester. Il voulait seulement rester chez Pharaon. Il voulait rester chez Pharaon. Pourquoi vous voulez rester captif parce qu'il y a un moment difficile. Parce que y a un moment difficile. Parce que peut-être j'en dois pas capable d'élever. Parce que j'en dois pas capable d'élever. Il y a des méprisé. Il y a un de toutes choses. Mais vous savez, OK, pas bon Dieu, il y a un dit aussi. Mais il y a un Dieu aussi qui est à Il y a relevé rélevé Hallelujah, Amen. Et ces gens, qui ont sauvé. Il y a Dieu aussi qui ont est à Il a relevé guerre. Et c'est là qu'on on a puissance à l'éternel. Parce que, il y a, y a, y a dit Moïse, n'y avait-il pas de sépire en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Pourquoi on ne voulez pas quoi? parce que, peut-être parce que vous êtes là, peut-être qu'il peut qu a passé un moment difficile, et que vous voulez abandonner, et que vous a voyez mes prix. l'Éternel a dit, ou pas mal qu'il n'y a pas à mal à l'Éternel, l'Éternel a frappé. Parce qu'il te a dit, qui es tu pour juger? Et ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés Et c'est là Est-ce que Moïse avait un doctorat Est-ce que Moïse était un politicien Est-ce que Moïse a été à passer des examens je ne sais pas où Est-ce que Moïse a étudié les Écritures Quand l'Éternel choisit Et quand l'Éternel donne Personne ne peut retirer et quand il retire, personne ne peut donner. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et c'est ça pour nous comprendre. faut nous comprendre que c'est seulement par la puissance de Dieu. Et il te dit ni par cette force, ni par cette chair, ni par cette puissance en toi-même. Mais il te dit seulement par mon esprit. Et c'est ça, il a dit là. Et cela ne va pas débat Moïse. Laisse-nous servir, servir les Égyptiens, que de mourir au désert, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il ne pas ça. Hmm. en train de craindre Mais vous ne craignez pas, car le lendemain prendra se de lui-même. C'est ça qui a défini pas. Ne craignez pas, parce que c'est mon esprit qui est là. Ne crèpe pas vous avez fait tout le butin, vague de vini, bébé, pét, Ne créez pas parce que marcher seulement, éveillez. Ne créez pas, gardez, restez en place, pas bougez en gaz, parce que vous n'avez pas besoin de sortir de gaz, vous n'avez pas besoin de faire courir là. Mon Dieu dit, vous restez là. Restez là, et vous avez vous que ça est capable de faire éveil. Et c'est cela la manifestation. Ne regardez pas. Je dit ne craignez rien. Restez en place, regardez la délivrance. Je ne peux pas montrer les gens qui sont rendus sur la scène qui fait éveil. Et les gens qui sont délivrés, les gens qui tiré dans l'état où il est là. Et les gens qui sont ramené en paix. Mais les gens qui a aussi ramené en disant qu'azin, à dormir dans la paix. Le désert en lui-même, c'est quoi? C'est ces moments de preuve que nous passons. Mais écoutez les conseils. Mais ne dites pas écoutez le conseil de la chair, le conseil de l'esprit. Amen. Alléluia. Ou peut vous pour moi, vous aimer moi, vous pouvez dire tout le temps Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi Mais vraiment, si bon Dieu est pour vous, qui est contre vous Comment peut-on dire aujourd'hui, nous sommes dans une tentation Et comment la tentation, si cela définit, peut nous amener à retourner dans cette prison Parce que nous avons peur. Comment la tentation, car c'est la chair, c'est la manifestation Famille moi, marchez avec l'Éternel. Restez éveillés. Et ils ont que voir la suite. Jean m'a dit qui a expliqué et qui a dit Moïse et qui a dit aujourd'hui. Quand il est capable de faire Jean aujourd'hui, libérer libéré. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Famille moi, pourquoi obliger mes deux à parler la droite à gauche Pourquoi obliger commencer à parler Dieu est en train de dire. Je combattrai pour toi, mais garde le silence. Garde le silence. Nous ne sommes pas là encore, je le répète à le dire, l'étudiant. Oui, il faut connaître l'histoire. Mais c'est la résumée des pensées de l'éternel qui est là. Et il te dit aujourd'hui, il te dit aujourd'hui, c'est moi qui combattra pour toi. Ce n'est pas toi. Garde le silence. Garde le silence et l'éternel combattra pour toi. Amen. Peuple, mm -hmm. gardez le silence là. Bon Dieu qui est comblé pour vous autres. Dieu qui est comblé pour vous autres. Guadeloupe Martinique, gardez silence là. C'est bon Dieu qui est comblé pour vous autres. Et restez devant la face de Dieu. Implore, invoque. Vous allez voir la gloire de Dieu. Voici comment un homme que Dieu a choisi a-t-il étudié et comment le Saint-Esprit l'a enseigné mais il marche seulement par l'Esprit de Dieu en faisant des œuvres de l'Éternel mmh. qui est le pasteuridant c'est vraiment inimaginable à quel moment il a fait des études de formation mais la formation commence au moment d'immersion où nous sommes couchés dans notre lit et l'Éternel est en train de nous former et nous transformer et nous amener à une connaissance et pour nous amener à l'instruction du jour Alléluia et c'est ça que mon Dieu l'a dit, il dit à Moïse pourquoi ces cris, parle aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël, je vous le dis, faites silence, et je, on doit vous parler, car les vidéo de Dieu doivent vous parler, pour vous amener à rentrer dans cette renaissance et dans cette résurrection, Alléluia, Amen, et merci à vous. Par de nom tout-puissant de Jésus. Nous ne sommes pas dans l'étude de la théologie. Nous sommes dans l'étude de la délivrance. La délivrance. Et dimanche, il y a un séminaire où le pasteur Villain est là. Où je serai là. Venez, vous allez voir comment Dieu nous amène à racheter le temps et à restaurer votre cœur. Et vous sortir dans les mains de, de Pharaon. Vous sortir dans les mains de l'Égypte. Mais quoi seulement tu verras cette gloire pas seulement, c'est dans la faiblesse à compter la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous.